Pratique mmh, mmh, mmh. On va devant Mais non les gens ils meurent Pourquoi les gens ils font ça Oh, il a été libéré Quoi Ok. Oh, c'est tellement pratique. C'est tellement pratique Y'a trop de gens qui saignent. Quel enfer Quel enfer ce combo Quel enfer Oh non, l'autre va tomber, évidemment. Pfff. Ok. Quel enfer Ok, casse Ok, il a posé un piège. Okay. Oh, il va me voir, il va me repérer, là. C'est sûr, j'ai beau avoir la, la discrétion d'une briquette. Oula. là pas être suffisant et va-t'en ok bon, je fais un moteur là on est on a déjà on a zéro moteur de fer zéro zéro moteur de fer deux survivants au sol il faudrait que, si on veut un peu d'équilibre, il faudrait qu'il y ait au moins un moteur qui soit fait. Juste un. Donc, peut-être la Michaela. Hein, qui vient de se prendre une bugne. Très bien. Génial. Elle s'est prise une bugne. Les deux se sont soignés. Hum, hum, hum, hum. Oh, non. oh, non. Non, non. Non. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il fait Il faut qu'il y ait un moteur qui se fasse là. Je vous jure. Ok. C'est un peu l'enfer. Si en plus il a réparateur ou quoi... Euh... dans la mouise ok yes Qu qui Qu s'y basse euh, je te soigne je te soigne oh là là quelle enfer qu'il y avait un monde où ça passe. Je veux dire qui s'est pris le piège. Quel autre s'est pris le piège là-bas. Ok. Partie, mon... Ok. Tout le monde va mourir, tout le monde va mourir Qu'est-ce que je vous je, je dise Tout le monde va mourir Les On a un rage kit. Ah. Au secours Au secours Mais c'est pas vrai ça Oh, il a trop le dernier. Il est en chase là. Il est en chase. C'est Katelyn. Il est en chase. En fait, ce qu'il faut, c'est que je fasse ce moteur pour qu'il n'ait plus à traîner dans les, dans les environs. Ah! Il va me. Où je m'en vais. Après ouais, il est en. Chase, il va par là-bas, ok. Ouais. Ça va bien, mais quel dernier Il l'a collé dans un plac. Pitié. Ok. Ah, L'autre doit abandonner, là. C'est possible. En fait, je prends soit la clé... Je prends soit la clé... Qui me. Euh, qui m'aide à ouvrir la trappe. Soit j'ai le parchemin. qui m'aide à voir les pièges. Et il va venir, il va me voir. Je vais prendre ça. Il va me voir, c'est sûr. La clé au moins pour avoir l'impression de... qu'elle est utile. Oh, ok. Moment de vérité. Ok. Ok. Là et là. Ok, On sait que c'est pas là. On sait que c'est au milieu, donc on va... C'est soit au milieu... En plus, il expire tellement fort Mec, t'as pas... Euh... Ce qui aide. Oh! Ah! Oh yes! Le système fonctionne! Attendez, rendez-vous dans 5 ans pour ouvrir la trappe. Et bien sûr, abonne-toi. Ce que je pas le pied, parce que tant que l'animation n'est pas terminée, il considère que je suis encore sur la palette. C'est comme ça qu'il calcule. Je suis bouleversifié. Oh, J'espère que vous finissez un moteur. J'ai sauvé la vie. Oh, mais laisse-moi passer quand même. Oh non, laisse-moi pas passer. Mais non. <rire> vous savez comment la partie va se finir hein tout le monde le sachant hein oh, qu'est ce que j'ai y'a quelqu'un qui s'est nié par là Hey et hey, michaela ça va Yes moyen moyen moyen moyen moyen moyen C'est grâce à ma prière. Ça fait plaisir. parce sais pas ce qu'il va faire la dernière. Oui. On ouais, va un moteur, on va partir du principe que. Qu'il faut qu'il y ait un moteur qui avance là. Quand même Oh, c'est bien. Par contre, elle va tomber. Elle va tomber. Et peut-être qu'on aura un moteur. Oh non. Elle ouais, n'est pas tombée super loin en plus. Hein. Alors, ce serait bien qu'on ait un moteur de fer. Franchement, trois hooks... À ce stade-là. Hein. Ah. Allez, là, toi, t'es P0, là. Non, fais pas ça Tu quoi, bah, va te débrouiller avec l'autre. Vas-y, toi. C'est bon. Ah ça fait plaisir. Et disparition, disparition de tentacules, disparition de mandibule. Voilà. Elle peut un peu la partie. Euh, si on fait un moteur là dans les secondes qui viennent, pas tant que ça pense qu'elle sent euh, genre euh, tu vois genre euh, je sais pas je dirais de, du muscle citronné pas, pas des masses de, de purée, tu vois ouais un moteur non je sais pas peut-être les 30 secondes ou un moteur avant qui quelqu'un qui tombe dans tous les cas bah genre pas comme ça tu vois typiquement Donc, ouais, je confirme, ça... En plus, il posture un crochet délateur qui produit des effets de dégâts sur les moteurs. Là, il faut qu'il y ait un moteur de fait. Avec le mien, ça fera deux moteurs. Mais qu'est-ce que tu fais là Mais pourquoi tu travailles pas Pourquoi elle... Pourquoi Mais Non Et le dernier va t'en... Et ça, il fait un truc. Il va lui sauver la vie, l'autre. Ah, oh oh, mais quel? enfer Pourquoi ils font rien Je vais être obligé d'aller lui sauver la vie. Et... Ok, viens, viens, viens, viens, viens, non. À deux, on aurait pu changer la donne, mais... ok Ouais bah non, c'est tu foutu là, on peut plus rester là. On peut plus rester là. Ok. Et Michela, elle ne se montre pas. Ah bah si. En fait, c'est pas qu'elle s'est montrée, c'est que. Voilà. Oh oh Comment tu fais pour avoir autant de bons items euh, C'est parce que j'ai peut-être un peu beaucoup joué. Enfin, un peu. Enfin, un peu beaucoup, enfin. J'ai pas mal, pas mal, pas mal. Tu vois, entre, entre pas mal et trop. Mais le jeu est un peu plaisant quand même, il faut le dire. Faut oser les mots. Pourquoi c'est pas Michael hein, qui tombe Ah, quand même. 55000 cinq Oh yeah. Oh yaye aïe Ouïou Je suis quand même un snake hein. Attention monte d'un cran En vrai il y a moyen qu'on s'en sorte euh, en vérité hein. Il y, a, il y a moyen. Parce que le moteur là-haut, je l'avais bien avancé. Celui-là, il y a moyen aussi. Mikaela, bon, elle tombe. Lui, il est un peu éloigné. Peut-être que le temps qu'il arrive, sur moi, peut-être que j'aurai Attends, temps d'avancer. Le moteur, va. Bah, ah non. Ah, on est foutu. Je viens pas par là. Okay. <rire> ta, -ta, -la, ta ta ta ta ta. Quelqu'un va l'aider Quelqu'un va l'aider ouais, j'ai vraiment cru qu'il allait venir sur moi. Il hein. y a deux moteurs, le moteur là-haut, qui est OK. Celui-là, oh, c'est bon, ça c'est un bon signe. Parce que, on est toujours dans la possibilité de faire un truc euh, chouette. Alors, évidemment, elle est condamnée, elle, mais. Ne changeons pas de sujet. Ok. Les moteurs sont assez proches, là. Euh, euh. On est foutu On est foutu, foutu, foutu, foutu, foutu. Alors s'il pète une palette en plus, avec Vigilant. Je pense qu'on va pouvoir être... <rire> non, non. Ok. Mon deux qui sont foutus. Ok. On oh, va s'en aura la luck. Mais non, ça aura la luck. Ah il a trouvé le dernier C'est quoi Qu'est-ce qu'il fait avec Mais c'est quoi ce bruit Ah mais non mais c'est le mori Merci TPH Merci pour le à faire Mitlara, merci infiniment. Très grand merci à toi. C'est vraiment adorable. Bon bah on est foutu On est foutu. GG. Bon alors comment faire oh. Ok. Ok, ok. J'ai même pas. Euh, même pas dû attendre ou quoi que ce soit. Elle est juste foutu, il va la, la mourir derrière. Ok. Ah, on pouvait monter, on pouvait.. Euh... Tellement faire des trucs un peu euh, dingo-dingue. <rire> bon bah... Boris oui. va ce qu'il fait avec Je ne réponds plus de rien si la trappe apparaît en face de moi. Ok. Voyons voir. Bon, il doit être de l'autre côté la trappe. Ok. Gigachou. Je sais pas qu'il descende. Oh Franchement. Si je retombe sur Bill, je demande de m'épouser. Ok. Allez. Non Je hais la box Je... Elle a une box Mais abonnez-vous quand même